Alors bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par UVED dans le cadre du MOOC Arbre, c'est le troisième euh, événement de ce type euh, pour rappel il y en a déjà eu deux d'organisés, le premier avec Francis Martin sur le thème des symbioses mycorhiziennes, le deuxième a été organisé il y a à peu près un mois avec Erwin Dreyer sur le fonctionnement stomatique et hydraulique des arbres euh, Le déroulement de ce direct sera le même que les précédents tout d'abord, notre invité du jour, Pascal Frey, va faire une présentation autour de sujets qu'il a jugés tout particulièrement pertinents. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous sur la base des questions que vous pourrez lui poser dans le chat. Donc, Vous avez en bas un petit onglet discussion et vous pouvez rentrer et écrire vos questions. Pour que Pascal puisse y répondre facilement, merci de poser des questions claires, si possible courtes, pour faciliter un petit peu ce travail. Sachez que cet événement sera enregistré et déposé dès demain sur la plateforme, ainsi que sur la chaîne YouTube UVED, où vous pouvez aussi retrouver déjà les deux premiers enregistrements des directs de janvier et de février. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Avant de laisser la parole à Pascal Frey, notre intervenant, je vais rapidement le présenter. Pascal, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à cette sollicitation. Alors, Allez. vous êtes directeur de recherche à l'INRAE Grand Est-Nancy, directeur adjoint de l'UMR, donc unité mixte de recherche interaction arbre micro qui associe l'INRAE et l'université de Lorraine et qui étudie principalement les interactions entre les arbres forestiers et les micro-organismes symbiotiques et pathogènes. Alors, votre formation, vous avez fait des études de biologie à l'ENS à Paris et vous êtes titulaire d'un doctorat en phytopathologie de l'Université Paris-Orsay. Votre spécialité, on l'a bien compris, c'est celle des maladies des arbres forestiers. Et en particulier, vous vous intéressez à l'épidémiologie et à la génétique des populations des champignons pathogènes forestiers dans un but de mieux comprendre l'émergence, thème important qui sera au cœur de votre propos du jour, l'émergence de nouvelles maladies, et l'évolution des micro-organismes qui en sont responsables. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez dans la semaine 2 de ce MOOC sur le sujet des maladies des arbres. Pascal, je vous laisse la parole. Très bien, ben bonjour à tous. Je vais partager mon écran pour projeter mon diaporama. Alors, je passe laisser... Je vais mettre en diaporama. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler des maladies émergentes des arbres. Comme je vous en avais déjà parlé lors du MOOC, si certains d'entre vous ont suivi dans la deuxième semaine du MOOC, et euh, je vais, dans, dans le MOOC, j'avais euh, pris comme exemple la calarose du frêne et là je vais vous parler de deux autres exemples de maladies émergentes, la graphiose de l'orme qui est relativement connue, et le chancre coloré du platane. Et donc, euh, je vais reprendre un tout petit peu l'introduction que j'avais faite dans le MOOC pour bien resituer les maladies euh, des arbres. Euh, donc, la santé des arbres, elle peut être affectée par des causes abiotiques telles que les sécheresses, les, les canicules, le gel, les tempêtes. Et par des causes biotiques. Et donc dans ce cas-là, on parle de bioagresseurs. Et dans les bioagresseurs, on regroupe des animaux. Donc par exemple, les ravageurs euh, tels que des insectes, ici des scolithes, euh, les rongeurs, etc. Et à ce propos, euh, si les, les insectes euh, ravageurs forestiers vous intéressent, je vous signale qu'il y aura un direct comme aujourd'hui avec ma, ma collègue Carole Kerdelué euh, qui travaille à l'INRAE de Montpellier. Et ce sera le 24 mai. Et dans les biogresseurs, évidemment, on a également les agents pathogènes qui causent des maladies. Et donc, je, me, je ne parlerai dans la suite que des, que des maladies. Euh, les, les maladies des arbres sont causées par de nombreux types d'agents pathogènes, hein, donc différents types de microbes. Euh, parmi ces microbes, on retrouve des champignons, avec ici une photo d'Oidium du chêne. On a les zoomycètes, qui malgré leur nom ne sont pas des vrais champignons. Hein. Les zoomycètes sont plus proches des algues que des, des champignons et qui causent des maladies euh, également sur les arbres, tels que le phytophthora de l'Oulne, ici sur cette photo. Des bactéries, comme la galle du collet euh, peuplier des virus euh, comme le virus de la mosaïque du peuplier et des nématodes, des petits vers microscopiques comme ici le nématode du pin. Et il faut savoir que tous les organes d'un arbre peuvent être attaqués, des feuilles jusqu'aux racines. Donc, sur les feuilles, on a des parasites foliaires, qui sont souvent des parasites biotrophes, c'est-à-dire des parasites qui se nourrissent exclusivement de, dans les tissus vivants de l'hôte et qui, qui ne tuent pas forcément les, les tissus de l'hôte, par exemple la rouille du peuplier. On a des parasites des branches, euh, tels que la calarose du frêne, des parasites de l'écorce, comme la suie de l'érable, euh, des parasites vasculaires, donc, qui ils se développent dans les vaisseaux de sève et qui donc font flétrir les, les plantes ou les arbres euh, par euh, obstruction des vaisseaux. C'est le cas des deux exemples que je vais aborder aujourd'hui. Donc la graphiose de l'orme et le chancre coloré du platane sont tous les deux des agents de euh, parasites vasculaires. Et au niveau des racines, on a euh, des parasites des grosses racines, telles que les armillaires par exemple, et des parasites des fines racines, comme les phytophtoras. Et euh, il faut savoir que de nombreuses maladies des arbres sont, sont qualifiées d'émergentes, donc on définit une maladie émergente comme une maladie infectieuse dont l'incidence, la sévérité ou l'air géographique a augmenté récemment. Et il faut savoir que parmi les 11 principales maladies forestières en France, qui avaient été euh, répertoriées par euh, Marie-Laure Després-Lousteau dans, dans une publication en 2006, euh, elle avait euh, trouvé que 6 pouvaient être qualifiées d'émergentes. Et donc, pour expliquer un petit peu le concept de l'émergence de maladies, je fais appel à un concept assez, euh, assez répandu en pathologie végétale, qui est le concept du triangle parasitaire. Donc, ce concept dit que pour avoir une maladie euh, sur une plante ou sur un arbre, il faut avoir la combinaison d'une population haute sensible, d'un environnement favorable et d'une population pathogène euh, agressive. Et dans ce cas-là, l'intersection des trois composantes, euh, à l'intersection des trois composantes, on a une maladie. Et si l'adéquation entre ces trois composantes augmente, on a une augmentation de la maladie et donc une émergence de, de, de la maladie. Et on a ainsi pu définir au moins quatre scénarios possibles pour l'émergence d'une maladie. On peut avoir l'évolution de la population haute. C'est le cas, par exemple, si on introduit une nouvelle espèce d'arbre en Europe. Donc, on modifie la population haute. On peut avoir une évolution de l'environnement. Et c'est le cas, évidemment, actuellement avec le changement climatique, puisqu'on a des températures plus élevées d'année en année qui peuvent éventuellement favoriser certains agents pathogènes ou défavoriser d'autres. On peut avoir le cas d'une évolution d'un parasite indigène, c'est-à-dire le parasite est déjà présent sur le territoire considéré, par exemple l'Europe, mais il évolue et il acquiert de nouvelles capacités d'agressivité par rapport à ses hôtes. Et euh, le cas le plus classique, c'est celui d'une introduction d'un parasite exotique, c'est-à-dire un parasite qui n'existait pas précédemment dans une ère géographique donnée, par exemple en Europe, et qui, euh, du fait en général de l'homme, est introduit. Et donc, je, je vais m'intéresser, dans, dans la suite de mon exposé, uniquement à ce dernier cas de l'introduction d'un parasite exotique. Et... Le constat, c'est que le nombre d'introductions de pathogènes forestiers augmente régulièrement. Ici, vous avez euh, la courbe du nombre cumulé de champignons pathogènes exotiques introduits en Europe depuis deux siècles, c'est-à-dire depuis 1800 euh, jusque jusque dans les années 2000. Et on voit que cette courbe augmente de façon exponentielle, et euh, on atteint maintenant à peu près 80, euh, pardon, à peu près 80 euh, espèces. Euh, exotiques introduites en Europe. Et ça, c'est dû à l'augmentation des échanges intercontinentaux de marchandises, donc de matériel et de personnes également, avec les moyens de transport beaucoup plus rapides actuellement qu'en que, qu qu 1800, par exemple. Il suffit de penser au, au temps que mettaient les bateaux à voile à, à faire des traversées transatlantiques, à, comparé aux, aux portes-containers qui mettent quelques semaines à venir de, de l'autre bout du monde. Je, coupé, pardon. Euh, donc je vais parler de la graphiose de l'orme, qui est une maladie emblématique euh, sur, sur, les, sur les arbres forestiers. En fait, il y a eu euh, deux épidémies, on peut même parler de pandémie, puisqu'elles se sont répandues euh, quasiment sur tous les continents. Une première pandémie dans les années 1910-1920, euh, causée par le champignon euh, pathogène euh, qui s'appelle Ophiostoma ulmi, et puis, dans les années 1970-1980, il y a eu une deuxième pandémie. Et au départ, on pensait que c'était le même champignon, Ophiostoma unni. Et pour cette raison-là, le, il y a eu peu de mesures de restriction de, de transport de bois d'ormes entre les pays, parce qu'on pensait que c'était une un champignon qui était déjà présent, c'était simplement des souches qui avaient évolué, qui étaient devenues plus agressives. Et en fait, a posteriori, on a, on a vu que c'était un autre, une autre espèce de champignon et du coup, qui a été appelé Ophiostoma novo -umni. Donc ici, vous voyez des symptômes de flétrissement de rameaux d'ormes, comme on en voit tous les ans. Euh, sur les jeunes ormes en France, notamment euh, au mois de juin, hein, typiquement au mois de juin, juillet, on voit ces symptômes de flétrissement. Si on regarde de plus près, ben, on a les rameaux qui sont flétris, les feuilles qui s'enroulent et l'extrémité du rameau qui se recourbe en crosse, c'est vraiment typique de la, de la graphiose. Euh, si on coupe avec un sécateur, un, un rameau, on va voir qu'à l'intérieur du rameau, on a des colorations noires ou brunes euh, qui correspondent à des réactions de défense de, de l'arbre face à l'infection par le champignon, qui se, le champignon étant présent dans, le, dans les vaisseaux de du xylem, donc les vaisseaux transporteurs de sève. Et en fait, ce qui est important, c'est que le, la maladie, elle est disséminée en Europe par différents scolites, notamment le grand scolite de l'Orme, scolitus scolitus, qui sont euh, des scolites indigènes en Europe, alors que la maladie est exotique, mais euh, qui sont devenus des vecteurs très efficaces de la maladie. Donc, qui vont se développer sur des arbres malades ou morts, et les jeunes euh, scolites qui émergent à partir, de, à partir des, des galeries causées par le, les scolites dans le, sous l'écorce euh, seront porteurs à leur insu, de sport du champignon, et ils vont en voler et atteindre des nouveaux des nouveaux arbres sains euh, et euh, faire un repas de maturation sur des jeunes rameaux sains de, de ces arbres et euh, injecter la maladie dans ces dans ces arbres sains et ainsi euh, transmettre la maladie. Euh, ici, vous avez une photo en bas à gauche de d'arbres morts dans, dans les haies, donc ça c'est c'était une photo en Normandie, mais euh, Partout en Europe, la maladie a été catastrophique. Au Royaume-Uni, euh, le chiffre de 25 millions d'ormes morts a été, euh, a été publié. Et ici, à droite, vous avez euh, les deux espèces de champignons, donc nos Ophiostoma ulmi à gauche et Ophiostoma novo ulmi, euh, en croissance sur, euh, sur un milieu de culture au laboratoire. Et euh, voilà, ils ont une morphologie euh, relativement différente qui permet de les distinguer au laboratoire. Alors, une grande inconnue, c'est l'origine de cette... Euh, de cette maladie euh, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, on ne connaît toujours pas exactement l'origine. Donc, on pense que les deux agents pathogènes, Ophiostoma ulmi et Ophiostoma novo-ulmi, sont originaires d'Asie, mais la zone précise n'est pas tout à fait connue. Ce qui est sûr, c'est qu'en Asie, on a des espèces indigènes dormes qui sont résistantes à la maladie et donc qui, qui ont coévolué pendant des millions d'années avec euh, avec ces agents pathogènes. Et de ce fait-là, sont, sont actuellement résistants. Et donc, euh, au cours du temps, au cours du XXe siècle, on a eu une première introduction dans les années 1910 du champignon Ophiostoma ulmi en Europe occidentale, qui, ensuite, euh, qui, en, qui ensuite a été disséminé aux États-Unis euh, dans la région des Grands Lacs euh, vers, dans les années 1920 et qui a causé beaucoup de dégâts sur les ormes nord-américains à cette période-là, donc avec la première épidémie. Donc, la deuxième espèce, Ophiostoma novo uni est également originaire d'Asie, on ne sait pas exactement de quelle, de quelle zone précise. Euh, cette espèce a été introduite en Europe orientale, dans, les, en, dans la région de la, de la Roumanie et de la Moldavie, dans les années 1940 et ensuite c'est disséminé vers l'ouest et atteint l'Europe occidentale et euh, a posteriori on a distingué cette forme-là qu'on a appelée euh, la sous espèce novo ulmi et puis d'autre part euh, la même espèce Ophiostoma novo ulmi est arrivée euh, aux États-Unis également et aux États-Unis, on a considéré que c'était une autre sous-espèce, donc c'est la sous-espèce Americana, qui est arrivée également dans les années 1940 aux États-Unis et qui a également causé de gros dégâts. Et ce dont on est à peu près sûr, d'où la flèche pleine euh, cette fois-ci, c'est que dans les années 1960, il y a eu une introduction à partir de. de du Canada euh, vers le Royaume-Uni par l'introduction de grumes d'ormes de, infestées. Et donc en 1960, on a eu l'introduction de la d'Ophiostoma novo unmi subspecies americana au Royaume-Uni, qui s'est ensuite répandue sur l'Europe occidentale. Et donc en France, on a principalement, lors de la seconde épidémie, on a eu principalement la sous-espèce nord-américaine qui s'est répandue, qui ensuite, en Europe, notamment en Italie, a, a, a rencontré l'autre sous-espèce. Voilà, vous voyez, c'est un schéma assez compliqué, avec beaucoup d'incertitudes, et notamment l'origine précise euh, géographique. Et face à cette, à cette catastrophe écologique qui a tué énormément d'ormes, mais qui n'a pas fait disparaître les, espèces, les trois espèces d'ormes européennes, il y a eu des travaux de sélection d'ormes résistants à la graphiose qui ont été faits par deux chercheurs, qui, Hans Ebreuk, d'une part, qui est un chercheur hollandais qui travaillait dans Altera à Wareningen, et puis mon collègue Jean Pinon à l'INRAE de Nancy, qui est, qui est retraité. Hans Ebreuk, malheureusement, nous a quitté, l'an dernier, et ce travail abouti à la sélection de deux variétés d'ormes qui s'appellent Lutès et Vada, qui sont résistants à la graphiose. Alors, il faut savoir que 100% des ormes européens, c'est-à-dire l'orme champêtre, L'orme de montagne et l'orme lisse sont sensibles à la graphiose, même s'il existe encore quelques spécimens qui ont survécu à la graphiose, ils sont génétiquement sensibles. Et donc, pour faire face à cette maladie, Hans Hebreuk a fait des croisements d'espèces d'ormes européens, notamment ormes champêtres et ormes de montagne, avec une espèce asiatique, Ulmus Wallichena. L'orme de l'Himalaya, et donc avec des croisements relativement euh, compliqués. Vous voyez ici par exemple l'utesse, c'est un croisement dans lequel euh, il y a huit parents qui interviennent euh, l'orme de montagne, une glabra, l'orme champêtre, une mus et le fameux orme de l'Himalaya qui est résistant à la graphiose, une mus Et donc euh, dans dans le, dire le produit fini, disons, la variété lutesse qui a été mise sur le marché, il y a 4 huitièmes de parents ormes champêtres, 3 huitièmes d'ormes de montagne, et seulement 1 huitième d'ormes de l'Himalaya, ce qui confère à ces ormes une morphologie très proche des ormes européens, mais avec la résistance génétique issue de l'orme de l'Himalaya. Euh, je suis embêté, je vais juste... Je voudrais enlever la barre qui m'embête. Et donc, il y a eu une sélection. Jean Pinon a procédé à la sélection des descendants pour leur résistance à la graphiose dans la pépinière à l'INRA et de C'est-à-dire que Hans Hebreuk avant de partir en retraite, a confié tout son matériel génétique, c'est-à-dire tous ses croisements, il y avait des, des milliers de génotypes, à différents pathologistes forestiers en Europe, en Italie, en France notamment. Et Jean Pinon a procédé à la sélection des descendants et aboutit donc à la sélection de ces deux variétés, Lutes et Vada. Et donc, ça a connu un succès assez phénoménal, puisque actuellement, plus de 200 000 arbres résistant à la graphiose ont été plantés. Alors, il faut préciser que c'est pour, de, pour des arbres d'ornement, c'est-à-dire c'est pour remplacer des ormes euh, européens qui étaient plantés dans les villes et dans les parcs, euh, parcs et jardins qui ont subi la graphiose et qui ont disparu. Et euh, a priori, vu qu'il n'y a que deux génotypes de d'ormes résistants, il n'est pas question d'en planter en forêt. Ce n'est pas pour reconstituer des, une population d'ormes en forêt, mais uniquement pour les arbres d'ornement. Ici, vous avez quelques illustrations. Du Lutèce à Nancy, du Lutèce dans un autre parc dans, près de Nancy. Euh, il y a eu une plantation tout récemment, il y a deux ans, de 92 vada au Jardin des Tuileries à Paris. C'est l'allée la, principale de, du Jardin des Tuileries qui... A été complété, avec deux, deux, qui a été bordé de deux rangées d'ormes résistant à la graphiose, pour reconstituer un petit peu la perspective de, initiale du jardin créé par le nôtre. Et puis, également, de façon anecdotique, il faut savoir que Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, donc en, en 1998, avait planté un orme Vada, c'était adressé à l'Imraël donc à Jean Pinon, pour avoir un orme Vada, comme tous les premiers ministres qui plantent un, un arbre pendant leur passage à l'hôtel Matin. Voilà pour la graphiose de l'orme. Ensuite, je vais passer au chancre coloré du platane. Et d'abord, quelques mots sur le platane. Donc, le platane, vous le savez tous, c'est une composante majeure des forêts urbaines dans de nombreuses villes d'Europe. Donc, on a, en fait, il faut savoir qu'il y, y, y a deux espèces de platane en Europe. Il y a le platane d'Orient, qui est natif d'Europe, Platanus orientalis, qui est présent dans le sud-est de l'Europe et au Moyen-Orient. Donc, il n'est pas présent à, à de façon naturelle en France par exemple. Il a été planté dans les jardins et les villes déjà durant l'Antiquité égyptienne, grecque et romaine. C'est un arbre très long et vif, jusqu'à 2000 ans, et donc on retrouve des arbres extrêmement âgés et qui ont une valeur symbolique et spirituelle très importante dans, dans certains villages et villes de, de, dans l'Europe du Sud et de, de l'Est du sud-est de l'Europe, et donc il est largement planté comme arbre urbain dans son aire d'origine. Et ce qu'on a principalement en France, un peu partout, c'est du platane commun, et en fait, il faut savoir que le platane commun, c'est un hybride interspécifique entre le platane d'Orient, Platanus Orientalis, et le platane américain, Platanus Occidentalis qui a été rapporté en Europe par les, par les grands navigateurs. Il y a eu une ou plusieurs, un ou plusieurs événements d'hybridation naturelle des espèces parentales, on date ça d'environ 1650. Il semblerait qu'il y ait eu des hybridations en Espagne, d'où le nom Platanus X hispanica, et également en Angleterre, donc c'est c'est encore assez, assez flou, mais il semblerait qu'il y ait eu au moins deux, deux zones d'hybridation entre le platane d'Orient et le, et le platane un américain et à partir de là, le platane hybride, euh, qui bah, disons qu y avait des caractéristiques euh, assez favorables à la, à la plantation, à l'ornement, euh, a été popularisé au cours du XVIIIe siècle et il a été très largement planté dans de nombreuses villes, euh, également le long des routes et le long des canaux un peu partout en Europe. Euh, et Il faut savoir que par exemple à Paris, il y a 40% des arbres urbains qui sont des platanes et plus de 50% à Londres. Et malheureusement, il y a une maladie qui attaque euh, ces platanes, euh, aussi bien le platane commun que le platane oriental. Et donc, c'est le chancre coloré qui est causé par le champignon Ascomycète Ceratocystis platani, qui est dans un groupe euh, phylogénétique relativement proche des, de, de l'agent de la graphiose de l'orme, hein, donc d'ophiostoma. Les Ceratocystis et les ophiostomas sont relativement proches. Hein. Donc, ils ont une... Euh, une éthiologie, une façon de se développer dans la, dans la plante euh, à peu près séminaire. Le L'agent pathogène est originaire d'Amérique du Nord et il est pathogène, mais c'est un pathogène mineur sur Platanus occidentalis. Ce qui est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la maladie du chancre coloré n'a pas été découverte sur son hôte originel, le platane occidental, le platane américain, mais il a été découvert lorsque les Américains ont planté des platanes communs venant d'Europe, donc des hybrides, dans les grandes villes telles que New York, et ils ont découvert à ce moment-là que ce platane hybride était très sensible à une maladie qui étaient présente sur leur territoire et ensuite ils ont découvert qu'elle existait déjà sur le platane américain mais le platane américain il est très résistant parce qu'il a coévolué avec ce, cet agent pathogène dans sa zone d'origine et donc la maladie n'avait pas été décrite sur le platane d'amérique et malheureusement le platane d'orient platanus orientalis et le platane commun donc l'hybride sont très sensibles à cette maladie euh, donc la maladie a été décrite aux États-Unis, euh, avant son introduction en Europe. Euh, C'est donc une maladie vasculaire de la même famille que la graphiose de l'orme. Et euh, arbre, un arbre adulte peut être tué euh, en 3 à 7 ans. L'agent pathogène, le champignon pathogène est disséminé par l'homme, par les outils de taille, lorsqu'il y a des élagages dans les, dans les villes et les villages, euh, mais également par les engins de chantier, lorsqu'il y a des travaux publics dans les, dans les rues et que, que, les, euh, que les racines des platanes sont blessées. Euh, les engins de chantier peuvent transporter de la terre contaminée d'un chantier à un autre. Donc, il y, a des, il y a évidemment des consignes de désinfection qui sont préconisés mais qui ne sont malheureusement pas toujours respectés. Et puis, de façon plus naturelle, l'agent pathogène peut se transmettre d'arbre en arbre par des greffes racinaires, c'est-à-dire deux arbres voisins peuvent avoir des anastomoses racinaires, c'est-à-dire que les racines se, se, se greffent naturellement l'une à l'autre. Et si un arbre est malade, comme par exemple sur la photo en bas à gauche, on a trois ou quatre arbres malades à gauche, et la maladie peut se transmettre d'arbre en arbre, et donc l'arbre suivant au milieu, il est un petit peu jaune, il est sûrement déjà atteint, et les arbres à droite sont, sont verts. Malheureusement, euh, dans cette configuration, la maladie va pouvoir se propager de proche en proche via le système, euh, le système vasculaire et, et les greffes racinaires des arbres qui sont côte à côte. Et euh, dernière, euh, dernier mode de dissémination, c'est l'eau, l'eau des rivières et l'eau des canaux, c'est-à-dire que les spores du champignon peuvent être disséminés euh, dans l'eau dès lors qu'il y a des arbres au bord de l'eau qui ont des racines qui vont dans l'eau et l'agent le, pathogène peut se disperser à ce moment-là euh, sur des distances assez grandes. Et Il faut savoir que dans la zone d'origine du platane oriental, c'est-à-dire en Grèce et de façon plus récente en Albanie et maintenant en Turquie, euh, on a des dégâts majeurs et c'est vraiment dramatique pour euh, tout un tas de petites localités, des villages dans ces pays-là où euh, il y avait souvent un platane euh, multiséculaire voire millénaire au milieu du village qui est maintenant atteint par, par le chancre coloré. Alors au niveau des des symptômes sur les troncs, on voit des. Enfin là, c'est après écorçage, on voit des, des taches brunes sous l'écorce. Et puis si on coupe l'arbre, voilà, vous voyez les, les la coloration du d'où le nom chancre coloré, la coloration brune que prend le bois due à la colonisation par le champignon. Alors sur l'origine exacte du chancre du platane en Europe, c'est pas Totalement démontré, mais tout porte à croire que c'est malheureusement un cadeau empoisonné de l'armée américaine lors du débarquement de Provence en août 1944, donc avec l'armée américaine qui a débarqué à Marseille. Et il semblerait que les militaires américains avaient des caisses de munitions en bois de platane qui étaient contaminées et qui ont été euh, abandonnés dans la nature, et à partir de là il y a des écrits sur des platanes qui étaient malades euh, à Marseille dans des parcs euh, proches du point de débarquement, ça a été le cas également en Italie, à Livourne, à Naples et à Syracuse avec l'armée américaine, et, euh, elle a été, la maladie a été vraiment formellement identifiée en 1972 en Italie, c'est-à-dire presque 30 ans après, et en 1974 en France, et c'est sur la base d'écrits et d'archives sur la mortalité de certains arbres dans les parcs urbains, notamment à Marseille, qu'on peut remonter à cette origine et, et, et donc qu'on… Que tout le monde s'accorde à dire que c'est un dégât collatéral du débarquement de l'armée la, de américaine en Provence en 1944. Et ensuite, la maladie s'est propagée dans la vallée du Rhône. Euh, donc ici vous avez une carte de France avec les années on ne voit peut-être pas très bien les années donc 1945, les bouches du Rhône ensuite c'est remonté jusqu'à Lyon euh, puis disséminé un petit peu partout dans la vallée du Rhône et ça s'est propagé au sud-est et puis progressivement dans les années euh, 95 vers euh, l'Hérault puis euh, euh, je reviendrai là-dessus évidemment c'est passé dans le canal du Midi et c'est arrivé jusque euh, jusque dans les Landes ensuite et donc, actuellement en France, c'est une vraie catastrophe écologique pour le canal du Midi. Alors, il faut savoir que le canal du Midi, il est très ancien. Il a été construit par Pierre-Paul Riquet sous Louis XIV, entre 1666 et 1681. Il fait 241 kilomètres entre Toulouse et la mer Méditerranée et il est bordé de 42 000 platanes, ou plutôt il était bordé de 42 000 platanes. Alors ce ne sont pas les arbres d'origine hein, en 1660, à l'origine il y avait différentes espèces d'arbres, dont beaucoup de micocouliers par exemple, qui ont été plantés, et puis il y a environ deux siècles, je n'ai pas la date exacte, euh, tous ces arbres ont été remplacés par des platanes, qui sont des platanes hybrides, qui sont génétiquement quasiment identiques, hein, c'est principalement un clone de platanes hybrides et euh, qui, du coup, ça fait une voûte arborée absolument magnifique, et à ce titre-là, le, le canal du Midi a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO de depuis euh, euh, 1998. Et malheureusement, le chancre du Platane est arrivé euh, à 7 puis au, au canal du Midi, à l'extrémité est du canal du Midi, et s'est propagé de proche en proche par l'eau, donc avec des propagules du champignon qui peuvent se déplacer dans l'eau, et a atteint euh, des platanes à différents endroits. Et donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un platane est malade, euh, du fait des, des greffes racinaires, les services euh, en charge du, de l'abattage des arbres sont obligés d'abattre euh, des arbres sur 50 mètres de part et d'autre. Ça fait environ une quinzaine d'arbres euh, à chaque fois qu'ils sont coupés. Et ici, vous voyez des chantiers d'abattage. Et vu la contamination, la contagiosité du, de, la, de la sciure de bois, ils doivent prendre des précautions extrêmement drastiques pour abattre les arbres, déraciner les arbres, donc dessoucher et enlever la totalité des branches et de la sciure et incinérer le tout de façon à ne pas disséminer encore plus la maladie. Donc, il y a des conditions extrêmement drastiques, des mesures d'éradication de, de, de la maladie euh, enfin, je ne sais pas si on peut encore parler d'éradication, en tout cas de, de contrôle ou de, de, de, de, en tout cas de coupe d'arbres, euh, qui sont extrêmement, euh, extrêmement drastiques. Et donc, malheureusement, sur les 42 000 platanes qui bordaient le canal du Midi jusqu'avant les années 2006, il y a environ déjà les deux tiers, donc environ 30 000 platanes qui ont été abattus entre 2006 et 2022. Donc ça, c'est pour le canal du Midi. Et puis ailleurs en France, malheureusement, il y a des cas sporadiques de, présence du, enfin, de remontée du chancre coloré vers le nord. Donc, il y a eu le cas en 2019 à Nantes. Ici, on voit le chantier d'abattage avec des bâches pour récupérer la totalité de la sciure. Donc, évidemment, sont fait des chantiers d'abattage qui coûtent extrêmement cher. Ça peut chiffrer jusqu'à 4000 euros par arbre. Et puis, de date assez récente, il y a eu plusieurs cas détectés dans le sud de Paris, donc à Antenna en 2019, Créteil en 2020, Villejuif en 2021, donc dans un secteur géographique assez, assez resserré. Donc on peut supposer qu'il s'agisse d'une contamination par des engins de chantier avec de la terre contaminée puisqu'on est à peu près dans le même secteur et puis encore plus récemment il y a eu un cas également à Chartres en 2022. Donc le chancre coloré, fait des sauts de puce vers des régions plus au nord, donc Nantes, région parisienne, Chartres, et les conditions climatiques ne sont pas du tout limitantes, donc rien n'empêcherait le Chantre du Platane de, de, de s'installer sur la totalité du territoire français si aucune mesure n'était prise. Mais encore une fois, des mesures extrêmement euh, drastiques sont prises à chaque fois qu'un arbre est, est détecté, comme ici sur la photo en bas à gauche, euh, est détecté malade. Euh, un certain nombre d'arbres sont abattus de façon préventive et des mesures d'abattage de, de, de, avec des conditions très strictes sont, sont, sont réalisées. Alors là aussi, il y a eu des travaux de sélection de platanes résistants à la maladie, donc ce sont les travaux d'André Vigouroux, euh, qui est retraité depuis, depuis maintenant beaucoup d'années, qui a tra travaillé à l'INRA et de Montpellier, et qui a sélectionné une variété de hybride euh, qui s'appelle Platanor, hein, Valis Closa, qui est résistant au chancre coloré. Donc, il, en fait, il a, il a fait un petit peu comme Hans Ebroek avec les ormes. Il allait rechercher des parents euh, résistants à la maladie en Amérique du Nord. Il les a croisés avec des parents de platane d'Orient venant d'Europe du Sud. Et il, a, il avait environ 1000, 1000 descendants de ces croisements. Il les a sélectionnés pour la résistance à la maladie. Et il en a trouvé un seul suffisamment résistant, avec un niveau de résistance quantitative très bon, au chancre coloré. Et à l'heure actuelle, il y a plus de 10 000 arbres qui ont été plantés dans le sud de la France et en Italie. Et notamment, il y a eu des plantations, euh, eu des plantations euh, le long du canal du Midi pour remplacer des, des platanes euh, morts, mais malheureusement, il y a eu quelques cas, qui restent relativement rares, 0,3%, de symptômes et de mortalité dans le cadre de plantation de platanes morts à la place des platanes morts euh, dues au chancre, et notamment le long du canal du Midi. Et il semblerait que lorsque... Des platanes morts du chancre sont euh, abattus et dessouchés. Évidemment, euh, on ne peut pas enlever la totalité des, du système racinaire il reste toujours des racines fines dans le sol. Et donc, si on replante au même endroit un platane résistant à, au chancre, un platane platanor, euh, ce platane a une cer un certain niveau de résistance, mais il n'est ne, pas suffisamment résistant pour résister dans des conditions d'inoculum importants comme euh, c'est le cas dans les, dans les trous euh, à partir desquels on a enlevé, on a dessouché les, les arbres morts. Donc la recommandation actuelle, c'est de ne pas replanter euh, Platanor en remplacement des platanes morts. Ils peuvent être plantés dans d'autres euh, lieux, dans d'autres circonstances, et donc, en tout cas, pour le canal du Midi, la décision a été prise de ne plus replanter de, de platane, platanor euh, le long du canal du Midi, mais de planter euh, huit euh, essences d'arbres différents donc de mémoire je dirais le peuplier blanc le chêne chevelu, le tilleul à large feuille le tilleul à feuille étroite et j'en oublie plusieurs et donc le canal du Midi commence à être replanté avec des jeunes arbres d'essence différentes qui ne sont pas plantés en mélange mais qui sont plantés par, par, par tronçon d'une vingtaine de kilomètres en moyenne avec une essence sur 20 kilomètres puis une autre essence et ainsi de suite Voilà. Et en conclusion euh, sur donc les maladies forestières émergentes. Donc on a des maladies des arbres de plus en plus nombreuses qui sont souvent liées aux introductions d'agents pathogènes exotiques. Euh, en plus, j'en ai pas parlé là, mais ces maladies peuvent se combiner aux effets du changement climatique et notamment aux sécheresses. On a des cas d'introduction qui se combinent avec euh, les des, par exemple des épisodes de sécheresse et se révèlent plus agressives dans ces conditions-là et elles peuvent également se, se combiner aux effets des, des insectes ravageurs d'où l'importance des mesures de contrôle euh, à l'importation de des, des, des biens et marchandises et également du, du matériel évidemment du matériel végétal euh, et du bois, aussi bien pour les filières forestières professionnelles que pour les particuliers, donc également pour les plans d'ornement qui sont importés pour l'ornement, le, pour, pour les jardins. Et euh, donc, c'est important également d'avoir une bonne connaissance des agents pathogènes sur tous les continents pour pouvoir anticiper les risques d'émergence des maladies, parce que dans certains cas, euh, bah dans le cas de la graphiose, c'est le cas, dans le cas de la, du chancre coloré, ce n'était pas tout à fait le cas puisque la maladie était déjà connue, et dans certains cas, on ne connaît pas bien les maladies et donc les agents pathogènes sur d'autres continents avant qu'ils apparaissent euh, sur notre continent, par exemple. C'était le cas également de la calarose du frein, puisque la maladie n'était pas connue dans son aire d'origine en Asie avant qu'elle se déclare en Europe. Voilà, c'est avec ces quelques mots de conclusion que je termine mon exposé et je, je voudrais garder euh, suffisamment de temps pour les, pour les questions. Merci beaucoup, Pascal, pour cet exposé très clair, absolument passionnant. Euh, trois, peut-être trois groupes de questions. Euh, deux qui sont directement liés à votre présentation. Premier groupe de questions sur la graphiose, puisqu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. Je vais vous les, les, les transmettre. Un autre groupe de questions plutôt relatives aux chancre que l'aurait du platane. Et puis, je voudrais aussi, s'il nous reste quelques minutes, il y a eu des questions de poser sur le, le forum du MOOC, où j'avais à titre un peu préparatoire ben, demandé aux uns et aux autres s'il y avait des questions par rapport à cette question des maladies. Et il y a quelques maladies, peut-être que vous auriez un mot à, à dire sur ces, sur ces maladies-là. Mais pour commencer, la graphiose, alors si vous le permettez, Pascal, je vais lister 5-6 questions que j'ai notées. Peut-être pourrez-vous y répondre ensuite euh, en les assemblant, en voyant un petit peu leur première question est-ce que les champignons donc qui est originaire d'Asie, est-ce qu'il fait des dégâts là-bas Ça c'est une première question. Deuxième question euh, les ormes sont affectés à partir de 15 cm de diamètre. En fait c'est ce, ce que l'on dit. Pour quelle raison est-ce est -ce que c'est lié, est -ce est lié aux, aux scolites euh, Pourquoi est-ce qu'on appelle la maladie hollandaise de l'orme Troisième question. Oui. Euh, quatrième question sur la fertilité et la descendance des ormes résistants. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de ces ormes-là Est-ce qu'ils est qu peuvent avoir une descendance euh, Voilà, donc ça c'est une question. Ensuite, pourquoi ne pas planter les ormes résistants en forêt Vous avez dit que finalement c'était pour des arbres d'ornement. Pourquoi pas finalement dans des milieux plus naturels, moins anthropisés oui. Et enfin, quel avenir pour l'orme champêtre euh, Est-ce qu'on peut espérer euh, l'apparition d'une résistance Ou, euh, oui. Voilà, donc euh, voilà quelques questions pour ce premier sujet. Bon, je vais essayer d'aller assez vite. Euh, alors, pourquoi Y a-t-il des dégâts en Asie sur les ormes asiatiques eh ben Non, justement, il y a très peu de dégâts sur les ormes très résistants. Et s'il y avait des dégâts, on, on aurait déjà trouvé d'où venait la maladie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de dégâts. Euh, donc, c'est un peu similaire à la calarose du frêne dont j'avais parlé dans le MOOC. Il euh, n'y a pas de maladie vraiment euh, évidente et visible sur les, dans ce cas-là, sur les ormes euh, résistants à la graphiose dans leur ère d'origine. Alors, on sait par déduction que s'il y a des arbres résistants, c'est bien l'air d'origine dans laquelle la maladie. Mais bon, cette ère elle est très grande, c'est la Chine. Il, il, bon, il y a un chercheur anglais, Clive Brasier, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Plus récemment, il a pensé que Ophiostoma ulmi, donc le, la prom, le, le, le premier agent pathogène, pourrait venir du Japon. Euh, enfin, il y a plusieurs hypothèses. Ophiostoma novo ulmi plutôt de la zone himalayenne, mais c'est pas. Il y a pas vraiment, on n'arrive pas à pointer vraiment une, une, une aire d'origine. Euh, sur le diamètre des arbres, oui, Alors les, il existe plein d'ormes champêtres partout dans nos campagnes et tout, mais ce sont plus des beaux arbres de, de, de, de 30, 40, 50 cm de diamètre. Ce sont des ormeaux, des jeunes ormes. Euh, il y a plein de bosquets d'ormes. Tant qu'ils sont petits, ils ne sont pas euh, attractifs pour les scolites et dès qu'ils arrivent à une certaine hauteur, et donc forcément un certain diamètre, ils deviennent attractifs pour les scolites, et à ce moment-là, ils se font visiter, ils se font contaminer par la graphiose, et ils présentent des symptômes. Donc C'est une histoire d'attractivité pour les, pour, les, pour, les, pour les scolites. Et, et donc, ces ormes meurent, mais le système racinaire ne meurt pas, et ça rejette de souche, enfin surtout pour l'orme champêtre. L'orme champêtre rejette de souche, et donc, euh, quelques années après, on aura de nouveau des jeunes ormes au même endroit. Pourquoi la maladie hollandaise des ors Donc effectivement, les, nos collègues québécois utilisent ce terme-là, ils ne parlent pas de graphieuse, ils parlent de maladie hollandaise des ors, et, et, et en anglais c'est « Dutch and disease ». Ça n'a rien à voir avec l'origine, mais c'est parce qu'il y avait euh, une, euh, enfin, même trois chercheuses hollandaises au début du XXe siècle, donc lors de la première pandémie, et on peut rendre vraiment hommage à ces, à ces trois femmes phytopathologistes euh, hollandaises. Euh, J'oublie son prénom, euh, la, la plus connue d'entre elles, c'est Westerdijk, euh, qui a donné nom, son nom au, au Westerdijk Institute, qui est le, la collection mondiale de, de souches de champignons euh, aux Pays-Bas. Euh, et, et, et, et busman la deuxième, et euh, j'ai un truc de mémoire pour la troisième, donc, donc, donc des chercheuses euh, du début du XXe siècle, où la place des femmes dans la recherche était quand même pas très, pas très grande et pas très facile, et donc c'est tout à, à leur honneur d'avoir travaillé et élucidé l'origine, et c'est elles qui ont isolé le champignon, euh, etc. Euh, Est-ce que les arbres résistants ont, des, ont, ont une descendance Je ne sais pas. Et ils sont plantés en arbres d'ornement dans des parcs et jardins et dans les villes, comme je vous ai montré sur les photos principalement. Ce pas des situations où les graines vont germer, si tant est qu'il y ait des graines. Mais je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de... Enfin, si, je suis sûr, j'ai déjà vu des arbres avec des samas Donc, il y a des graines, elles sont fertiles. Et... Alors, je, je ne sais pas comment se transmet la, la résistance dans la descendance, mais il devrait y avoir de la, dé, de la résistance dans la descendance. Euh, la question corrélative, c'est pourquoi pas en planter en forêt ben, Le problème, c'est la diversité génétique. Il y a deux seuls génotypes, hein, Lutèce et Bada. Il y en avait malheureusement deux autres qui étaient euh, dans les cartons, si j'ose dire, qui, avaient, qui étaient très résistants, mais que, que la filiale euh, de l'INRAE n'a pas souhaité euh, mettre sur le marché, malheureusement, et ça aurait pu doubler le nombre de variétés, il y a quand même des initiatives de plantation de ces ormes résistants en, dans les haies boucagères, dans le marais poitevin, il me semble, euh, donc ce n'est pas exclusivement dans les villes et les jardins, mais un petit peu, mais ça ne va pas remplacer les ormes en forêt. Et euh, la question sur l'orme champêtre, il n'a pas disparu, et il, il, a, il semblerait que la graphiose régresse d'année en année, et qu'il y a un peu plus d'ormes de, de diamètre de plus en plus grand. Donc, il y a, il y a plutôt un espoir de naturalisation. C'était le cas pour la première épidémie. La maladie, elle s'est calmée toute seule, elle s'est naturalisée en quelque sorte. Elle était moins agressive euh, au cours des années 1940, 1950, 1960. et Ensuite, il y a eu la deuxième épidémie. Et là, actuellement, 50 ans après la, première, la deuxième épidémie, on voit également une diminution de l'agressivité, enfin, ou en tout cas des, des, des, des, des symptômes et euh, donc un, un nombre et un volume d'ormes qui augmentent dans, dans, les, dans les forêts. Là, je parle de l'orme champêtre, sachant que génétiquement, les ormes champêtres sont, jusqu'à preuve du contraire, 100 sensibles. C'est-à-dire si on prend un orme champêtre, on le bouture et on l'inocule avec le champignon, il va mourir. Il existe des arbres qui ont échappé à la maladie, on pense que c'est parce qu'ils ils ne sont pas attractifs pour les insectes, pour une raison inconnue, enfin, qui n'a pas été élucidée. Et euh, dans ce cas-là, s'ils ne sont pas attractifs pour les insectes, ils échappent à la maladie, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont génétiquement résistants. Et jusqu'à preuve du contraire, dans une étude de, de Jean Pinon et Eric Collin, euh, ils ont inoculé des centaines de génotypes d'ormes euh, champêtres euh, qui avaient survécu à l'épidémie et ils se sont avérés tous euh, sensibles. Voilà, je crois que j'ai répondu au... Merci beaucoup. Euh, Peut-être passer au chancre coloré, puisque le temps, le temps file et qu'il y a encore pas mal de sujets à aborder. Merci beaucoup hein, pour toutes ces indications. Concernant le chancre coloré, il y a eu pas mal de réactions euh, euh, sur bah, ce qui se passe au niveau du, du canal du Midi, euh, notamment en lien avec la proximité génétique, c'est ça, entre les, les platanes communs qui avaient été plantés. Est-ce que ça, ça constitue un, une faiblesse pour en faveur enfin qui joue en faveur de la propagation du, de, de ce pathogène. Une autre question est-ce que le chancre peut-être considéré comme un parasite Alors je cite là le, le, le commentaire comme un parasite de blessure stricte Est-ce que le fait que ces arbres soient éventuellement taillés, blessés à répétition puisse être un justement là aussi puisse jouer en faveur de la propagation euh, du chancre coloré du, du platane vous avez dit euh, planter en tronçon plan, et, et non en fait, pourquoi cette stratégie aussi dans, la, dans ce qui est décidé actuellement une autre question lorsqu'on dessouche donc il reste des petits résidus de, de racines euh, est-ce qu'il y a un certain nombre d'années après lesquelles on considère que finalement euh, ben le, le chancre n'est plus présent dans le sol au niveau de ces résidus de racines euh, voilà un petit peu quelques premières questions que j'ai relevées oui alors, euh, sur l'homogénéité génétique du, du, du platane commun, donc de l'hybride, j'avoue que je, je, je ne suis pas tout à fait sûr, mais il me semble que c'est très, très homogène euh, génétiquement, et euh, de ce fait-là, euh, effectivement, ça peut constituer une, une, une, une un facteur aggravant, puisque si tous les arbres sont génétiquement identiques, lorsqu'il y a une épidémie qui se, qui se révèle, elle, elle, elle va se propager encore plus facilement. Après, euh, l'hybride les, les, les, les, les, les, les qui euh, Enfin, les hybrides, même s'il y en avait plein, plein de génotypes différents, euh, les hybrides sont sensibles à la maladie, sauf cas euh, assez rares, puisqu'il y a eu un génotype hybride sélectionné pour sa résistance parmi 1000 descendants d'un croisement avec, des parents avec un parent euh, occidentaliste résistant. Donc, euh, je pense que la sensibilité, c'est plutôt, plutôt la généralité, et donc euh, euh, même si les éplatans n'avaient été, et c'est peut-être le cas, génétiquement différents les uns des autres, mais je ne pense vraiment pas que ce soit le cas, je ne suis pas sûr que la, la, la propagation de l'épidémie aurait été moins rapide. Euh, Est-ce qu'on peut parler de parasites, de blessures strictes euh... Oui, parce que c'est par les blessures que rentre l'agent pathogène, c'est-à-dire soit des plaies de taille, soit des blessures de racines par les engins de chantier, et même, je ne l'ai pas détaillé, mais dans le cas du canal du Midi, il se trouve que ce sont les, bla, les, bateaux, les, les, les bateaux de plaisance qui s'amarrent aux berges, évidemment à l'ombre, en général des platanes, euh, qui créent des blessures dans les racines, en s'amarrant, et, et, et du coup, ça fait une porte d'entrée où l'agent pathogène qui est présent, euh, les spores sont présentes dans l'eau, euh, peuvent rentrer par les blessures. Donc euh, oui, c'est par les blessures, et il faut, contrairement à la graphiose, il n'y a pas d'insectes vecteurs, y compris dans la zone d'origine en Amérique du Nord, il n'y a pas d'insectes vecteurs qui véhiculent, euh, enfin... Je ne suis pas 100% sûr, mais il me semble qu'il n'y a pas d'insectes vecteurs en Amérique du Nord qui véhiculent la maladie. La maladie se transmet par, bah, par blessure euh, par l'homme, principalement, ou, euh, ou par euh, anastomose racinaire lorsque les, lorsque les, les, les plans sont, sont, sont très proches. Euh, alors, oui, Canal du Midi, pourquoi fait-on des tronçons homogènes Alors, du point de vue purement... Euh, disons euh, biodiversité et résistance aux maladies, ce serait plus logique de planter des arbres mélangés, mais l'objectif, c'est de garder le, la classe, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, ça reposait sur une architecture végétale remarquable. Et donc, si on met des arbres très mélangés, ça changera complètement la nature de, de, de ces... Et, et, et c'est une, une crainte réelle de, de perdre éventuellement ce, ce label UNESCO. Donc, euh, ils ont, enfin, les gens qui ont pris cette décision-là, au niveau, je pense, de, de, des voies navigables de France, ont on coupé la, la poire en deux en disant on met plusieurs essences, une, presque une dizaine d'essences différentes, je crois huit au total, mais euh, on garde une homogénéité euh, géographique euh, par tronçon d'environ 20 km, c'est grosso modo entre deux écluses successives. Et par rapport au dessouchage et à la survie, alors là, je n'ai pas de données chiffrées, je ne sais pas exactement combien d'années, mais on, classiquement, on dit que ça survit euh, un certain, enfin, des années, plusieurs années dans le sol, plus les débris de racines seront gros, plus l'agent pathogène pourra survivre longtemps, j'imagine, et donc dans tous les cas… Euh, Enfin, ça sera toujours déconseillé de replanter un platane, quand bien même ça sera un platane résistant à la maladie, à un endroit où il y avait un platane mort. Je pense qu'il faut totalement proscrire cette, cette, cette stratégie. Euh, il nous reste 5 minutes, le temps de passer oui. à d'autres maladies, euh, dont le nom a été euh, ben, cité sur le forum du MOOC. Alors, deux maladies notamment, le flétrissement américain du chêne, ainsi que la suie de l'érable. À cela, j'ajoute une troisième question qui n'est pas liée à une maladie, qui est liée au dispositif de suivi en France euh, des maladies des arbres. Euh, il y a un dispositif de science participative pour euh, l'encre du châtaignier. Euh, Qu'est-ce qu est qui existe actuellement en France Ça peut être intéressant de, de savoir cela. Et puis ensuite, le mot de la fin, euh, comment euh, prévenir peut-être, euh, arriver à prévenir un peu mieux euh, l'émergence de ce type de maladie Oui, alors… Euh... En moins de 10 minutes, euh, le, le flétrissement américain du chêne, heureusement, n'est pas présent en Europe, mais c'est une épée de Damoclès sur, les, sur la chaînée européenne. Et donc, mon collègue Jean Pinon, qui a travaillé sur la graphiose de l'orme, a également travaillé sur euh, cette maladie qu'on appelle oak wilt le flétrissement des de chênes aux États-Unis. Et donc, il a fait une expérience d'arbre sentinelle. Il a pris des chênes, des glands de chêne européens, du chêne pédonculé, du chêne cécile et du chêne pubescent il les a évidemment désinfectés pour ne pas introduire éventuellement d'autres champignons. Il les a envoyés aux États-Unis à deux collègues dans des, en Caroline du Sud et en Virginie Occidentale, qui les ont plantés dans des dispositifs. Ils ont attendu 15 ans que les arbres soient suffisamment grands, donc c'est une expérience. Euh, actuellement, avec des financements euh, sur projet de 3 ans, c'est impossible de faire euh, ce type d'expérience. Là, il a attendu 15 ans. Et dans les années 93, environ 93-95, il, il est allé euh, aux États-Unis. Avec ses collègues américains, ils ont inoculé le champignon parce qu'évidemment, il était hors de question de faire ces expériences en France avec un champignon. Euh, qui n'existent pas en Europe. Et donc, ils ont inoculé les arbres. Alors, il se trouve qu'aux États-Unis, cette maladie, elle, elle est très... Enfin, plutôt, les chaînes du groupe du, des chaînes rouges américains sont très sensibles à la maladie. Et à l'inverse, les chaînes du groupe des chaînes blancs, donc plusieurs espèces de chaînes qu'on regroupe parmi les chaînes blancs, sont très résistants à la maladie. Et les chaînes européens, pédonculés, Cécile et pubescent sont, sont génétiquement, phylogénétiquement, dans le groupe des chaînes blancs. On aurait pu s'attendre à ce que ces chaînes soient résistants à la maladie. Ça n'a pas été le cas, ils sont très sensibles. Les trois chaînes européennes enfin, sont très sensibles à cette maladie-là et sont du même niveau de sensibilité que le chêne rouge américain, qui est la référence la plus sensible. Et, et donc, les chaînes étaient morts en trois semaines, hein, des chaînes de 15 ans qui ont été inoculés artificiellement, sont, sont morts au bout de, de quelques semaines. Donc C'est aussi rapide que la graphiose, hein, c'est une maladie qui ressemble à la graphiose, une maladie vasculaire également. Et donc, pour ne pas introduire euh, cet agent pathogène en Europe, il y a tout un tas de restrictions qui s'appliquent, que je n'ai pas le temps de détailler ici. Euh, je vous renvoie à un article de de Christelle Robinet qui est entomologiste et qui a un très beau travail entomologiste à l'Inra et qui a fait un très beau travail de modélisation du risque d'introduction du flétrissement américain du chêne en Europe en regardant les différentes mesures alors selon qu'il s'agisse de chêne rouge ou de chêne blanc ils doivent être soit écorcés soit fumigés au bromure de méthyle lorsqu'ils sont importés, sachant qu'il y a entre 2 000 et 3 tonnes de chênes américains qui sont importées dans quelques ports très réglementés en Europe, à savoir le port de Marseille, le port du Havre et, et, et 30, 33 autres ports en Europe qui ont le droit, qui sont autorisés par l'UE d'importer du, du bois de chêne. Si ça ne tenait qu'à moi, je souhaiterais qu'il n'y ait pas d'importation de bois de chêne d'Amérique du Nord, parce que je trouve qu'on on, on joue un peu avec le feu, avec des mesures qui jusque-là, depuis des décennies, ont permis d'éviter l'introduction de l'agent pathogène. Mais ce que Christelle Robinet a montré, c'est que si jamais on, on relâchait la, les restrictions euh, sur, sur, sur, sur les différentes mesures que je n'ai pas le temps de détailler, euh, la probabilité, enfin, s'il n'y avait aucune restriction, la probabilité d'introduction de la maladie en Europe, elle, serait, euh, elle, elle dépasserait 1 assez rapidement. C'est-à-dire qu'on aurait, on a, elle a calculé qu'il y avait 0,3 propagules par an qui pouvait entrer sur le territoire européen. C'est-à-dire que statistiquement, on aurait une introduction tous les trois ans en Europe. Donc, Évidemment, toutes les mesures euh, qui sont prises actuellement sur l'importation de bois de chêne américain euh, permettent de diminuer par un facteur 30 000 le niveau de risque, c'est-à-dire qu'on a un risque 30 000 fois plus bas euh, grâce à ces mesures de restriction, mais on sait que rien n'est infaillible, qu'il peut toujours y avoir des trous dans la raquette, et donc, j'ai uniquement mon opinion, mais moi, je trouve qu'on euh, devrait faire encore plus attention et interdire l'importation de bois de chêne américain, tel que d'autres essences sont interdites. Le bois de peuplier ne peut pas être importé, des, des bois de conifères non plus. Donc, on devrait généraliser à ce, à ce commerce-là. Euh, très rapidement sur la suie de l'érable. Donc, ça, c'est une maladie euh, bah, qui émerge en Europe également, qui attaque l'érable psychomore principalement. Euh, elle a été introduite euh, au Royaume-Uni en 1945, détectée à Paris dès 1950, mais ensuite, on n'en a jamais entendu parler. Et ce n'est que depuis une dizaine d'années qu'on voit euh, des cas d'érables de, qui meurent dans les, dans, les, dans les villes, notamment dans les parcs publics, hein, en, en érable, euh, enfin, sur les érables d'ornement principalement. Et euh, c'est lié au canicule. C'est euh, une maladie qui se développe. Euh, Lorsqu'il y a des canicules, donc évidemment, avec le changement climatique, on a des conditions depuis une bonne dizaine d'années qui sont beaucoup plus favorables au développement de cette maladie. Et donc, notre laboratoire a commencé à travailler sur cette maladie-là depuis, depuis un an environ. On commence à étudier cette maladie en arbre urbain, en périurbain, le long des routes et le long des canaux, et puis également en milieu forestier, parce que bah, autour de Nancy, dans les, dans les forêts où il y a des érables, on a également la maladie qui commence à... à augmenter un petit peu et a, et a causé à causer de la mortalité sur, sur érable. Euh, deux mots sur euh, le, les dispositifs de suivi des maladies. Donc effectivement, il existe des initiatives de sciences participatives où on fait participer des citoyens euh, à la euh, à la détection, au repérage d'arbres malades, et ça, ça peut être très utile pour les chercheurs. Alors, c'est le cas pour ma collègue Cécile Robin à l'INRAE de Bordeaux qui a développé une application Vigilancre, que vous, vous pouvez télécharger sur vos smartphones et vous pouvez, euh, donc c'est sur l'encre du châtaignier causé par Phytophthoracidamomie. Donc, euh, si vous, si vous repérez des châtaigniers qui présentent des symptômes, vous pouvez les signaler. Alors, il y a des initiatives de sciences participatives en Royaume-Uni, il y en a beaucoup, avec notamment le dispositif Observatory. Il y a des initiatives en Amérique du Nord, notamment sur le, le Sudden Oak Death, la mort subite du chêne en Californie. Ils avaient un, ils avaient un dispositif de sciences participatives. Alors, en France, on, on avait réfléchi il y a quelques années sur l'opportunité de développer plus les sciences participatives autour de la, de la détection de maladies émergentes. Mais il faut savoir qu'on a un dispositif national qui existe déjà, qui s'appelle le département de la santé des forêts. Donc Le département de la santé des forêts dépend du ministère de l'Agriculture. Il y a environ une vingtaine de permanents qui sont répartis dans plusieurs pôles régionaux. Il y, a, il y a six ou sept pôles régionaux en France. Et il y a surtout environ 250 professionnels de la forêt à l'ONF ou des agents du CNPF euh, ou du CRPF dans les régions, euh, qui euh, consacrent 15% de leur temps à l'observation de problèmes euh, sanitaires sur les arbres, euh, aussi bien euh, des, des problèmes de, de, de ravageurs, d'insectes ravageurs que de maladies. Et c'est un système qui est extrêmement efficace parce qu'on a un maillage, un excellent maillage du territoire français euh, par ses correspondants observateurs. Et c'est grâce à eux qu'a été détectée la calarose du freine dès 2008 en Haute-Saône, par exemple et C'est aussi grâce à eux qu'a été détectée le, la maladie, enfin le, le Phytophthora ramorum sur mélèze dans le Finistère en 2017. Donc on a un système de remontée d'informations qui est extrêmement efficace. Et de ce fait-là, l'intérêt d'avoir des systèmes de sciences participatives avec des citoyens lambda est un peu moins fort puisqu'on a déjà ce système qui est extrêmement bien distribué sur l'ensemble du pays. Et puis la dernière question sur comment peut-on prévenir les, les maladies émergentes Il euh, n'y euh, a pas de méthode de, il enfin, y a très peu de méthodes de lutte. il y a des méthodes déradication. De, Par exemple dans les cas d'introduction de, voilà, de, de, de, de, du chancre coloré du platane dans, dans, dans la moitié nord de la France, toutes les mesures possibles sont prises pour, pour tenter d'éradiquer. La maladie dans ces régions-là. Pour le sud de la France, je pense qu'on n'en est plus à tenter l'éradication. Enfin, il y a des mesures, de, de, de, de, évidemment, d'abattage qui sont prises, mais de, de non dissémination Mais l'agent pathogène est présent et il est difficile à, à contrer. Euh, C'est également le cas pour le phytophthora ramorum en Bretagne, où, il est, où les mélèzes ont été abattus et donc il y a eu une tentative d'éradication, dont on saura si ça a marché ou pas dans, dans, dans les années qui viennent. Euh, et, et en amont de ça, c'est bon, l'éradication, c'est une fois que l'agent pathogène est présent. Et puis en amont, évidemment, comme par exemple pour le low-quilt, le, le flétrissement américain du chêne dont je parlais à l'instant, évidemment, il y a toutes les mesures de précaution en amont, c'est-à-dire des, des mesures de, de, de surveillance euh, des filières, par exemple d'importation du bois de chêne. Euh, où importe-t-on euh, du bois de chêne De quelle espèce Est-il fumigué Est-il écorcé euh, A-t-on le droit de le transporter d'un endroit à un autre endroit, dans les scieries, etc. Là, il y a des contrôles extrêmement euh, drastiques qui sont faits et qui visent à, à, à ne pas introduire euh, les agents pathogènes. Et ensuite, il y a la surveillance, notamment par le département de la santé des forêts, euh, qui peut être renforcée autour des points d'entrée. Par exemple, on peut renforcer la surveillance autour des ports qui importent du bois. Euh, C'est le cas pour certains insectes euh, ravageurs, dont je vais pas parler aujourd'hui, évidemment, euh, où il y a des pièges à insectes qui sont disposés euh, tout autour des ports pour surveiller euh, les éventuelle introduction de, de certains insectes ravageurs des, des arbres. Pascal, merci beaucoup. Il est 18h, et c'est l'heure de nous quitter. Euh, ça a été très dense, très riche, et beaucoup de messages, Pascal. Euh, bah, je ne vais pas tout vous relayer, mais pour euh, vous remercier euh, pour votre disponibilité. Euh, juste un mot pour euh, préciser quel sera notre prochain rendez-vous. Ces directs ont un beau succès. Vous étiez près de 250 aujourd'hui, donc c'est vraiment... Très, très chouette, ça nous encourage encore à en proposer de nouveau. D'ailleurs, je vous invite à suivre la programmation qui ne cesse de s'agrandir, de, de s'étoffer euh, au fur et à mesure que le MOOC avance. Le prochain rendez-vous, notez-le, c'est le 26 avril. Nous aurons le plaisir d'écouter et de questionner cette fois-ci Claire Adjé, qui est une grande spécialiste des racines des arbres. D'ici là, bonne fin de journée à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.